Je viens faire une amyosynthèse afin de savoir si euh, mon bébé est drépano. Cet examen, oui, il est très important pour moi euh, parce que j'ai très envie de savoir si mon bébé est aussi drépano comme moi-même. Si le résultat est positif, c'est soit l'avortement ou soit on fait le choix de garder l'enfant. Donc c'est très stressant pour moi, très très stressant. Le docteur Kétili est responsable du laboratoire d'analyse de prise en charge de la drépanocytose au CHU de Pointe-à-Pitre. Le diagnostic anténatal sert à mettre en évidence l'absence ou la présence d'une anomalie ou d'une pathologie chez le fœtus. Donc, Dans le cas de la drépanocytose, le but est de déterminer s'il est atteint, porteur ou sain. Or, il faut savoir que 8 à 10% de la population est porteur du gène. Donc, ce qui veut dire que ça représente un problème réel ici. Et je trouve vraiment malheureux de parfois recevoir une demande de diagnostic prénatal pour des femmes qui, sont des, qui ont des gènes grossesse très avancés. L'hémiosynthèse permet de mettre en culture le liquide amniotique afin de rechercher le gène de la drépanocytose. Alors donc nous allons réaliser une amniosynthèse. donc c'est le prélèvement du liquide amniotique. Alors c'est comme une prise de sang, Madame. Ça va tirer un je peu. Voilà. C'est commencé. Aïe. Ah non. Alors par contre, Madame, détendez-vous. Et je vais prélever le liquide. Ça ne va pas être long. Voilà. Voilà. C'est fini. Le prélèvement nous arrive et nous le traitons pour extraire. L'ADN, j'établis un compte-rendu de résultats qui est adressé que l'enfant soit sain AA, qu'il soit drépanocytaire homozygote SS ou hétérozygote AS, et c'est à la charge du prescripteur de prendre contact avec le couple ou la mère pour lui expliquer ses résultats et après euh, qu'elle prenne euh, la décision qu'elle euh, qu souhaite prendre. Si l'enfant est porteur de la drépanocytose, la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, pour raison de maladie grave.